Il y a deux types de maladies, les maladies infectieuses et les maladies chroniques. Les maladies infectieuses sont celles qui surviennent à la suite d'une invasion extérieure. Un organisme externe envahit le système et provoque certains troubles qui doivent être traités avec des médicaments. Mais une maladie chronique, cela veut dire que notre propre corps crée le problème. La maladie est créée dans le système. Il est bien connu que chaque cellule du corps est programmée pour la santé. Mais pourquoi causerait-elle une maladie Quelque chose de vraiment fondamental a été déséquilibré où il existe un certain niveau d'incompréhension au sein du système lui-même qui, au lieu de créer la santé, crée des problèmes de santé. Et nous pouvons incuber cette incompréhension de tant de manières différentes. Quand je dis incompréhension, il ne s'agit pas de l'incompréhension ou de la compréhension de votre mental. Au niveau cellulaire, au niveau élémentaire, il y a une incompréhension. Donc ces choses peuvent être modifiées simplement en apportant un certain équilibre dans le système, en activant un certain niveau d'énergie intérieure et en accédant à la dimension la plus profonde de qui vous êtes qui est le créateur même de ce corps. Le créateur même de ce corps est en vous. Lorsque c'est le cas, s'il y a un travail de réparation à faire sur ce corps, devriez-vous vous adresser au fabricant ou au mécanicien local Comme le problème est généré de l'intérieur, il est très important qu'une solution interne soit trouvée pour cela. C'est tout ce dont il s'agit dans le processus ingénéré intérieur, que vous trouviez accès à cette dimension d'intelligence et de compétence la plus profonde en vous-même, qui est capable de générer ce corps, de créer ce corps, à partir de quel type de matériaux Si vous mangez un morceau de pain, il se transforme en système humain en quelques heures. Donc il y a cette dimension d'intelligence et de compétence à l'intérieur de ceci si seulement vous y trouviez accès. La santé n'est même pas une chose avec laquelle vous devez vous débattre. Donc pour trouver accès à cela, il y a beaucoup d'initiatives à prendre. La chose la plus simple qui doit être faite, c'est de devenir ouvert à la possibilité, tout d'abord. Penser et comprendre que pour tous mes problèmes, il existe une cause externe et une solution externe est une façon très stupide d'aborder l'ensemble du processus. Pour les maladies les maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques, l'asthme, les allergies, l'obésité, les troubles de l'alimentation, et bon nombre de ces maux qui sont tous essentiellement générés de l'intérieur, toutes ces choses peuvent être éliminées de l'intérieur si seulement nous sommes disposés à suffisamment prêter attention à la dimension la plus profonde de qui nous sommes. Ingénierie intérieure est un processus puissant pour aborder ce qui est le cœur même de qui vous êtes, de manière scientifique, et c'est à coup sûr un moyen de créer une vie saine.